Oui, c'est ce que je viens de dire. Hein J'étais en train de dire, j'écoutais pas. Par la ma même main. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Déjà Par ici, par ici, par ici. Ah, je suis mort. 22h. Ah oui, 22 Pas le bon moment C'est ouais. bien qu'on soit les quatre sur le même en fait. Euh... Ah parce qu'on est pas sur le même, d'accord. Oh Valkyrie, you are about to die. Oui, merci, j'ai vu réapparaître. Oh, merde il... Non, <rire> Pourquoi non, <rire> J'apparais en plein milieu du truc où il faut pas. <coughs> Je suis congelé, je suis mort. Wouah, ce saut périlleux! Positionnons ces tonneaux au bons endroits Genre ici. Voilà. Euh, ouais, mais bientôt c'est bon. Oui, cul déjà, ouais. Non, pas au milieu des pics! Pas au milieu des pics! Un autre temps! trop tard! C'est une blague! Ça, com ça commence bien! Ça commence très bien! C'était moi bon, ou ça commence très bien? No. La couronne! I need to my strength! C'est ah. wow. oh, qu -ce que... <coughs> quoi ça? T'es encore en vie Seb hein? Ah oh, merde! <rire> Comment ça se fait ah! Ah! Non non non non non pas tout sûr! Bah bien sûr! Bon, Regarde-moi bon, ce gangbang! A 12 dessus, qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? Hop, pardon. Et eh ben, ça ah va être oh. très vite vu. Youhou Je vous propose qu'on refasse l'émission d'avant, histoire de farmer un petit peu. Il est quand même vachement ouais. vieux, ton personnage. Et tu sais ce qu'il dit, mon perso, hein Oups Mais non À gauche, de tonneau À gauche Heureusement qu'on a Conan avec lui Aïe il oh. la, la vie Mais attends moi aussi je peux faire des lasers qui tuent Et euh, je lui fais pas mal de dégâts, au boss hein <rire> Quoi C'est vrai Tu My penses à faire des dégâts Euh... I si avec le laser bleu ça marche non Ouais d'accord, ok My life force is out. Oh... J'ai rien eu. Il y a des trucs à propos de ça. Ah, oh, moi, je... Et, et moi, <rire> mo oh, bon. bon, d'accord. En fait, je regardais pas, je regardais pas. <rire> non, mais je comprends, le magicien, on s'en fout. Mais non, mais je, euh, je regardais euh... juste comment. En fait, je regardais C'est le barbare qui a, pris, coups, pas. Ah ouais, ouais, ouais, qui a pris. Ah, ouais, ouais, ouais. Moi qui ai pris. Ah bon, c'est pas moi Ah, bon, c'est bon alors. Good you, back. <rire> il est retourné en full. Heureusement, parce que si tu retournais avec 10 points de vie, ça serait pas intéressant. Y'a plein sur... de poulets, en là That's the Power of Real Magic. You are no match for me. dans la une zone de glace, hein. T'es lent Il y a un peu de mal <rire> des fois ah, Alors on se moque pas de papy hein Oh you shot the food oh, well done On joue pas, oh, pas la Qui joue Avec la nourriture Qui c'est qu'à jouer avec la nourriture Alors attends c'est Bon, il fait nourrir Elf is back Alors attends Oh mais non ah oh, oh, oh mais ce non mais bat... ce coup de patte dans la gueule que je viens de me prendre ah il c'est moi qui était censé avoir le moins de vie <rire> non mais moi si tu veux j'ai que deux barres de vie toi t'en as quatre et apparemment j'en ai ah oui, d'accord. <rire> voilà non mais on a pas tous les mêmes points de vie hein Anaïs et moi on a ceux qui avons les moins Seb t'as du mal hein mais euh, je comprends pas pourquoi je les, je les tue pas parce que t'as le sorcier qui les immortalise les munisent ah, attends ah, ah, ok je de mes cendres quand ils sont violés on peut pas les tuer oh, oui. attends voilà ah, c'est mieux comme ça! Ouais, oui, ah, oui, ça oui. fait l'X! Ouais, ouais, ouais! Euh... Non, ça fait l'XP! Ça fait l'X! y a 114! 260! <rire> <rire> Mais pourquoi on vous joue? Il me manque une pièce <rire> d'or! Euh, la, la prochaine arme intéressante, elle est à 30 000! Bah, à 30 000, moi aussi! C'est hein, pour ça que j'économise! Hein. Pas le choix dès que je, je faire tout transformer en mort. Euh, euh, non, mais je, je pense qu'on est pas prêt. Non, mais si j'arrive à me souvenir de mes sorts, voilà correctement. Food, sauf que la bongée, j'ai like mm. les deux sont à côté. Parfait. Ma oh, oui. bah cool! Succès, tombeau de glace. Euh... The falls. Quoi? Eh hey, mon bouclier il marche pas. Non non non non non non non. Oh, mon bouclier. Ça va vraiment être très compliqué. Normalement pas le niveau. Fache. Hein. Ouais. On a pas le bon matos et voilà quoi. Mm. Parce que autant te dire, normalement le jeu tu le fais quasiment tout seul et t'imagines que tout le accumulé, tu l'as tout seul. Ouf. L'elfe s'est montré sans pitié et que c'est dans. Et qu'est-ce que t'as fait au poulet What Oups Qu'est-ce que la nourriture fait à toi Ah mais... C'est pas Je viens de comprendre que je peux appuyer en contenu. Bon, T'es sérieuse I wish I had some of that elf bread. Oh <rire> J'étais devant en plus, je l'ai regardé. Ça, Alors il rapporte combien ce truc-là A peu près 1000 par personne Ouh I'm faint over here. Oui, on l'a compris. <rire> il rapporte 1000 par personne. Hein. Ah! Ah! Non! <rire> <coughs> <coughs> ça va, sec? Bon, oui! Ah, ça, tu... Recule, recule! Non! Oh. Oh. Oh. <rire> J'ai sauvé, <rire> sauvé le tonneau! <rire> <rire> Mathieu, qu'est-ce que tu fais? Je suis occupé! Mathieu, ah, raté! Oh, c'est quoi ça? Une gargouille? Ah okay. non, elle est avec, avec nous la gargouille? Oui, ah, la oui. Gargouille alors tire pas sur ma gargouille! Non! Oh, c'est pas mal, je peux taper à travers les murs avec le. Non! Laisse les potions! Oh putain, je suis à la dèche Ouais, je te laisse! Ah oui! oui Merci! Ah oui! Ah oui, quand même Tu prends pas le pognon Non pour me... On est gentil Anaïs, on partage Non, non, non Tu allumé ce truc-là Il a l'air de se sentir seul, le mec, à gauche. J'ai vais besoin les gars. Parce que je suis un peu solo corps à corps, là. Non, c'est pas ça que je voulais faire Qui a, nice a pété un poulet? J'y vais, j'y vais! <rire> j'y vais! <rire> <rire> oh! De cupidité, je te jure! Yep, me, oh non! Il y a une couronne! Attends, je vais. Tu, tu vas pas la garder longtemps! <rire> J'en fous, je la garde! <rire> Je pense. On passe pas la porte. Bon, je pense que moi je suis un peu... Marilyn, Oh, ils ont tué... Quoi tu ah, peux y aller pour une fois. Non. Ok. On va... ouah, ben a... wow, au pire ça nous fera un poulet de rabe au cas où. Bon bah ça faisait un, ça faisait un poulet doré <rire> T'es très joli ton poulet Attends, attends Ah, raté, ah, raté. D'accord, parce que la mienne... Foul, qu <rire> non, non mais Anaïs, non fou. ça fait du pognon Attends, je peux peut-être les avoir ceux là-bas Oui <rire> Ça va Tu t'éclates Anaïs Bien joué et euh... Il prend cher. Voilà. Non Ah, je l'ai pas vu Regarde mon magicien, tu vois, il s'est tiré que sur les marches d'escalier. J'ai besoin de bouffe. Ça, c'est la fine fleur de l'académie de magie. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Oui, un jour, oui. Je suis nul. Has returned from the grave Et t'as relevé où ça Dans la baie Bah heureusement Merde <coughs> J'arrive pas à être deuxième hein, c'est compliqué oui. <rire> Ah enfin. Je prends la sphère euh, mystique d'Eldrich. quest ce que ça donne. Ah non ah. Pardon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 à vide Ah j'ai pas vu combien j'ai fait de dégâts moi <rire> Royal lâché 10 fois